Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce live LinkedIn Société Générale consacré à un sujet central aujourd'hui dans un monde qui se numérise universellement, la présence des femmes dans l'IT. Et sur ce sujet, la, la filière informatique du groupe Société Générale s'est engagée à, à tenir un objectif de représentation à minima de 30% de femmes et de 30% de profils inter internationaux sur ces postes à horizon 2025. Alors ça c'est des chiffres, hein. les chiffres et ses ambitions c'est une chose, mais euh, pour y arriver les actes en sont une autre et c'est ce dont nous allons aujourd'hui parler ensemble durant 45 minutes sur ce live LinkedIn. Euh, nous allons voir comment pratiquement faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le domaine de l'IT et pour cela euh, j'ai quatre invités à mes côtés aujourd'hui que vous voyez en, en vignette. Nous allons commencer par Sylvie. Sylvie Clément, bonjour. Vous êtes responsable du SIRH et euh, du SI des ressources du groupe. Bonjour. Bonjour. Euh, à vos côtés, Alain Voiman, Alain Voiman vous êtes DSI des fondations digitales et des fonctions de pilotage du groupe Société Générale. Et vous êtes aussi sponsor de la diversité au sein de la direction des ressources et de la transformation numérique du groupe. Bonjour Alain. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. Et pour finir, euh, Sofita Chanmougavadivelle, vous êtes Big Data Engineer et Scientist pour la Direction Informatique des Réseaux France, euh, qui développe les solutions numériques pour Société Générale en France, Crédit du Nord et la Banque Privée en France. Bonjour Sophita. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, je disais qu'il y avait quatre invités, ce n'est pas moi le quatrième, c'est vous, vous qui êtes en train de nous regarder, là, de l'autre côté de votre écran, sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, sur LinkedIn. Merci à vous de nous rejoindre, merci à vous d'être là. Euh, puisque vous nous regardez, bah vous faites aussi partie de la conversation. Et donc, pour le se faire, c'est très simple, il vous suffit juste bah, de réagir, vous avez envie de dire quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose qu'on est en train de vous raconter, vous avez une question euh, à, à poser à, à, aux invités, à mes invités qui sont là, et eh bien, allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement dans le petit champ qui est euh, dévo, dévolu à cela à l'écran, et je me ferai votre porte-parole, je me ferai euh, ben, oui, votre porte-parole auprès de mes invités pour vous poser vos questions et vos réactions. Et on va commencer justement, parce que j'ai une première question à vous poser, à poser à, à mes trois donc mes trois invités qui sont là aujourd'hui, euh, Sylvie, Alain et Sophita. Question très simple pour vous, limite provocatrice, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de femmes dans l'IT Alors, euh, Damien, je vais, je vais, je vais prendre euh, cette, cette première question. Le, on a besoin de plus de femmes parce que déjà, c'est un sujet de, de performance. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que des, des équipes plus mixtes et des équipes avec plus de diversité sont plus performantes. Le, le deuxième sujet pour nous, c'est un, un sujet de. On, on sert des, des partenaires internes où il y a beaucoup de, de femmes. On, on sert bien évidemment la banque sert des clients aussi. Il y, a, il y a beaucoup de femmes et donc on pense que pour bien servir euh, ces populations-là, il faut aussi qu'on porte cette mixité, cette diversité en interne. Et le troisième sujet, euh, bah, je pense que les, les femmes euh, représentent un, un vivier de, de ressources et de talents. Et ça serait quand même de, ça serait quand même embêtant de s'en priver euh, alors qu'on est à la recherche de talents tous les les jours dans l'IT et donc c'est un vrai enjeu pour nous. Euh, Sylvie ou Sofita, est-ce que vous avez envie de réagir à cette, à cette question sur la pourquoi avoir plus de, de femmes aujourd'hui dans l'ADSI dans, aujourd dans le, dans, dans le, la bah, Pas tout à fait euh, exactement cette question-là, mais pas loin. Effectivement, les femmes, c'est 50% de la population terrestre euh, et euh, les qualités pour faire un bon, un bon informaticien ne sont pas des qualités masculines ou féminines, sont des qualités humaines, tout simplement. Donc, il n'y a aucune raison que les femmes ne soient pas plus présentes dans l'informatique, effectivement. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble, de manière très concrète, euh, comment arriver à inciter à faire en sorte que euh, bien tout ça se développe et que les bonnes pratiques se mettent, se mettent en place. Euh, justement, aujourd'hui, de manière très générale, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut inciter euh, des femmes à rejoindre une filière euh, SI comme celle de Société Générale bah, moi, je pense que la première des choses, c'est. Enfin, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer vraiment un environnement où les, les femmes se sentent bien, euh, se sentent libres d'évoluer, d'exercer leur métier, euh, de n'avoir aucun frein dans leur évolution. Mmh. Et, et, et, et, et par, ce, par, par cette action-là, je pense que derrière, euh, les femmes communiquent, expliquent euh, l'environnement dans lequel elles vivent, et, et, et donc elles attirent d'autres femmes. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment pour moi un enjeu déjà de. de, de, voilà, de, de d'attirer euh, les, les femmes dans, dans l'IT euh, via, via euh, créer cet environnement où elles vont elles vont vraiment s'épanouir euh, alors justement je vous l'ai dit hein, on prend des questions et des réactions au fil de l'eau justement ici on n'attend pas la fin vous savez on n'est pas dans une conférence est dans une conversation euh, une question qui, qui nous vient de, de Claire qui nous dit quel lien y a-t-il entre la parité alors peut-être déjà on va peut-être se mettre d'accord si on parle de parité ou pas, mais quel lien y a-t-il entre parité, s'il y en a un, de sexe et rentabilité Est-ce que c'est est le sujet Alors, en ce qui nous concerne, on est, enfin, dans, dans l'informatique, cette notion de rentabilité est un petit peu compliquée, en tout cas dans une informatique comme la nôtre, puisque nous, on crée des solutions, on maintient des solutions qui sont ensuite utilisées par les métiers pour gagner de l'argent. Donc, mmh. pour nous, la rentabilité est une notion qui est un peu un peu compliqué à adresser. Par contre, ce qui est sûr, c'est que alors, au delà de la parité, la diversité au sens large ben, contribue à réfléchir différemment. Euh, il, est, est, il y a beaucoup d'études sur le sujet, et je ne suis pas sachante, mais il est euh, assez établi qu'à partir du moment où on travaille avec des gens qui ne sont pas comme nous, de la diversité naît ben, des nouvelles idées, de la qualité, de penser différemment, et donc probablement des choses soit plus innovantes, soit plus efficaces, etc., donc, il euh, y a un lien euh, scientifique qui a été montré et que je ne sais pas prouver moi, mais dans la vie de tous les jours, on le constate à partir du moment où on pense différemment, on peut avoir l'impression que le process de décision est un petit peu plus long parce que forcément, on ne pense pas tous pareil au même moment, mais au contraire, il est bien plus riche euh, et, et bien plus performant. Alors, rentabilité, c'est compliqué, mais performance c'est sûr. Mmh. C'est une question de Martin. Merci pour, pour cette question. Alors, on, on disait justement comment favoriser la, la, la présence des, des femmes au sein de l'IT. On va, on va regarder un peu quels sont aussi les, les, les frais, les freins, les, les biais. Mais avant tout, on va d'abord parler de, de justement la, le fait de, de pouvoir, euh, on va dire, développer l'environnement, un environnement agréable, euh, inclusif, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé actuellement, euh, on le voit un peu partout, mais là, il est vraiment à sa place, inclusif euh, pour les femmes qui ont euh, bien souvent l'impression que c'est un milieu euh, exclusivement masculin, comment on fait justement pour se battre contre ces éléments-là, ou quand je dis ces éléments, c'est peut-être ces représentations, et puis faire en sorte effectivement qu'aujourd'hui, même si c'est un milieu qui est plutôt masculin, faire en sorte qu'il soit plus agréable et plus accueillant pour les femmes bah, un, un, des, un, des, un des sujets euh, que nous on a développé, hein, c'est vraiment d'avoir de, des ateliers d'écoute où on, on fait des, justement des points avec, euh, avec des gens qui souhaitent se joindre, pour, euh, euh, qui ont des origines diverses, euh, mm -hmm. des hommes, des femmes, et on, on écoute un peu leurs leur retours sur ce qu'ils vivent au quotidien. Euh, et derrière, on essaye de, assez concrètement, avec des plans d'action, d'adresser les points, les retours qu'ils qu peuvent nous faire. Donc ça, c'est euh, assez intéressant parce que déjà, ça, ça nous fait découvrir euh, parce que parfois on a des biais, on a des. on n'a pas toujours le enfin, on voit les choses forcément avec notre angle de vue, mais euh, ça c'est important de pouvoir écouter. Donc on est écouté et derrière le traduire avec des actions très concrètes. Euh, et, et ça, euh, c'est souvent les gens qui sont à ces ateliers qui définissent eux-mêmes les, les actions euh, pour les mettre en œuvre. C'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui est, qui est, qui est plutôt apprécié par, par les équipes. Donc un premier élément qui est l'écoute déjà pour arriver à faire remonter euh, les éléments de, de, de compréhension. Euh, Est-ce qu'il y a aussi euh, des éléments en termes de peut-être de prise de conscience un peu dans le même sens que les ateliers de prise de conscience de certaines choses peut-être par rapport à tout ce qui est euh, des comportements qui seraient inappropriés ou autres. Euh, des choses qui sont montées ces dernières années aussi euh, qu'on a vu apparaître. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des actions qui vont dans ce, ce sens-là? Oui, tout à fait. Et ça, elles sont menées vraiment au niveau de, du groupe. Euh, il y a eu beaucoup d'actions de, de, autour de, des comportements inappropriés. Euh, Au-delà de, euh, des sanctions, il y a aussi de l'accompagnement, de la formation. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement inapproprié Il y a eu un certain nombre de, euh, de petits films hein, qui ont été partagés, qui sont euh, assez perturbants à regarder. Enfin, Quand on les regarde, on se dit « waouh !» Et en fait, ça existe dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas du tout spécifique à l'informatique. Hein. Attention, soyons très… Euh, Très clair sur le sujet, mais c'est vrai que ça peut aussi potentiellement arriver dans l'informatique. Euh, et et c'est important pour les femmes de se dire que, ah bah ben oui, effectivement, ça peut arriver, mais il faut réagir. Et ce, ces films et cet accompagnement montrent co aussi comment réagir. Et puis pour les hommes aussi, parce que euh, ben, des fois, il euh, y a un effet boys band qui se crée et, et, euh, et, et puis ça devient un peu normal. Et ben non, c'est évidemment pas normal et c'est important de, de le voir. Donc, ça, c'est un sujet autour, effectivement, des comportements inappropriés. Mais dans l'autre sens, il y a aussi tout le sujet sur les biais. Euh, et pour le coup, les biais, c'est des problématiques féminines aussi, pas du tout que masculines. Et il est hyper important de se rendre compte de ces biais. Et là aussi, il y a des accompagnements qui sont faits euh, au, niveau, au niveau du groupe, avec euh, des, des, des formations, des, des, sé des séquences, de des conférences, hein, qui sont des téléconférences, évidemment, en ce moment, qui sont organisées et qui sont accessibles à l'ensemble des collaborateurs et c'est très important ce sujet sur les biais et d'ailleurs c'est bon c'est sur les genres mais c'est aussi sur la diversité plus largement donc il y a une prise de conscience à avoir et qui et que le groupe enfin que les RH du groupe aident vraiment sur sur l'ensemble et qui permettent aussi de créer un environnement favorable. Alors justement, on va, on va en parler des billets dans quelques instants. Deux choses, d'abord, je veux dire bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre et qui nous disent bonjour d'ailleurs dans le chat. Donc Merci à vous, euh, bienvenue. Euh, nous sommes ici ensemble pendant une quarantaine de minutes. Euh, on parle souvent de la place et l'inclusion des femmes dans le rôle de, dans l'IT aujourd'hui, au sein notamment de, de Société Générale, avec des retours d'expérience très concrets euh, d'Alain, Sylvie et Sofita. Euh, J'ai une question de Laurence. Laurence qui nous dit, à quoi ressemble un environnement favorable pour les femmes différent de celui des hommes, point d'interrogation Peut-être Sylvie sais. ou, ou, ou, ou savez peut-être vous voulez répondre. Sophita, Sylvie, euh, donc, une de vous répondre. Euh, donc, d'un point de vue, euh, un, un environnement, je pense qu'un environnement favorable pour les, hommes par rapport au, pour les femmes par rapport aux hommes, c'est essentiellement, on va dire, autour des comportements inappropriés, très honnêtement, parce que euh, c'est assez rare euh, que euh, des femmes fassent des, des remarques sur euh, les tenues des hommes ou sur. Euh, voilà. Euh, ça. ça a pu ou ça peut encore arriver pour les femmes, donc pour moi l'essentiel il est là, il est effectivement autour de ces comportements inappropriés. Par contre, euh, il y a des environnements qui sont favorables pour les hommes et pour les femmes. Par contre, euh, les, les femmes peuvent être vues comme le déclencheur d'un certain nombre d'actions, et je vais en parler d'une de, de, de, de ou deux derrière, mais fondamentalement ça sert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et un exemple très concret, c'est les limitations des heures de réunion. Euh, il est euh, ben, une réalité aujourd'hui opérationnelle que c'est souvent les femmes qui s'occupent euh, de la maison le soir en rentrant, et c'est vrai, et des enfants, et c'est vrai que euh, les réunions tard euh, ou tôt le matin, ben, ça peut être vraiment problématique parce que les femmes ne peuvent pas forcément être à ces réunions-là. Donc, limiter les horaires les plages horaires pour tenir les réunions, euh, ça va aider et ça va rendre l'environnement favorable pour les femmes. Maintenant, ça va aussi le rendre très, très agréable pour les hommes. Donc, il n'y a pas non plus… Euh, Ce n'est pas l'un euh, contre l'autre. Hein, c'est bien un truc qui sert à tout le monde. Donc, ça, c'est des choses très concrètes euh, qu'on qu qu peut avoir et qui montrent que c'est effectivement positif pour les deux. Pas, on n'est pas dans l'opposition. Non, moi, je suis assez d'accord avec Sylvie, je, parce que je, je voyais certains commentaires. Nous, on n'oppose pas hommes et femmes. En fait, on, on crée un environnement où les, et les femmes et les hommes vivent, euh, vivent parfaitement leur activité professionnelle dans la collaboration, euh, dans, dans des relations qui sont. Euh, qui, qui sont bonnes. Donc, euh, l'objectif, ce n'est pas de créer un environnement favorable pour les femmes, c'est de créer un environnement où mes femmes cohabitent euh, sans aucun frein, sans aucune contrainte pour, euh, pour, pour l'ensemble. Et donc, on n'est pas dans cette opposition. On essaye euh, simplement, peut-être parce que par le passé, euh, comme, comme tu l'as dit Damien au départ, euh, l'IT a été un peu perçue parfois comme un environnement d'hommes. On essaye de, de corriger ça pour que ce soit un environnement où les, où les hommes et les femmes se sentent bien. En fait. C'est ça notre enjeu. Ça, plus, plus que les... ça, en fait. C'est juste ça. Oui, en réaction, effectivement, à, à quelques remarques qui sont faites dans le, dans le chat. Merci Jean-Louis pour, pour ces remarques qui justement posent la question de la place dans la femme. Euh, on a l'impression que tout doit se tourner vers la femme et qu'il faut laisser les mains euh, des, entre les mains des femmes pour finir. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu qu est, -ce qu est censé faire, nous, les, les hommes, justement ben, la, la réponse, elle vient d'être donnée par rapport Alain et Sylvie. La, la, la question, est avant tout, effectivement, de développer un, un environnement plus, plus favorable euh, à la fois aux hommes et aux femmes dans des milieux qui étaient initialement plutôt, plutôt masculins. Justement, euh, ça pose la question des parcours et des biais, justement, dans les recrutements. Euh, Alain, comment est-ce qu'on se bat contre les biais euh, et les points de blocage, notamment dans, euh, on va dire, la représentation des femmes dans certaines strates euh, managériales oui, alors, ça, c'est un sujet sur lequel euh, nous, nous, on est assez sensibles. Euh, alors, déjà, je, enfin, moi, je vais le redire souvent dans, dans cette. Euh dans cet échange, mais euh, ça passe beaucoup par le dialogue et par l'information, c'est-à-dire euh, il faut vraiment euh, regarder s'il y a des, des endroits, où il y a des situations qui, qui ne nous conviennent pas et dialoguer, échanger, expliquer, et ça, c'est vraiment très important avant de rentrer dans des, dans, des, dans des contraintes ou des choses comme ça. Il y a déjà un... un... Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se, qui se règlent par le dialogue. Après, c'est vrai que ce qu'on a constaté, c'est que euh, dans certains niveaux de management, il y avait un certain nombre de freins à la progression des femmes. Et donc ça, ce ce qu'on qu essaye de faire, nous, c'est des choses assez simples. C'est euh, premièrement, dans les, si, si, dans les, les processus, on, on, on met en place maintenant systématiquement ce qu'on appelle des FAIR process, c'est-à-dire qu'une évaluation de, de plusieurs candidats. Donc, on essaye toujours, euh, même dans les endroits où il y a moins de femmes en euh, nombre, toujours d'essayer d'avoir euh, des femmes dans le FAIR process et aussi d'avoir des femmes dans les évaluateurs. Pour que, pour que là aussi, l'analyse soit équilibrée. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, nous, notre rôle de manager, c'est euh, parce que bien évidemment, on ne suit pas tous les recrutements, on ne suit pas tout, tout les, tous les sujets d'évolution. Euh, c'est quand on voit un endroit où ces choses-là ne sont pas appliquées, c'est simplement de rétablir ça et de, de forcer un peu pour qu'on applique ces règles-là qui voilà. sont des règles de bon sens qui devraient être naturellement faites partout. Donc, je dis ça se passe bien dans 90% des cas. Et quand ça ne se passe pas, ben on, on, force un peu le, on force un peu les choses pour que ça se passe. Et je pense que ça, ça permet de, de, de, de progresser, d'avoir de plus en plus de femmes qui, qui, qui évoluent, qui ont des, des places importantes dans les organisations. Est-ce que c'est un, un moyen de d'éviter ce qu'on pourrait appeler une sorte de reproduction sociale, c'est-à-dire en gros des mécaniques qui sont peut-être même liées à l'habitude et qui ne sont pas forcément volontairement, on va dire, euh, méchantes, je mettrais un terme des, des gros guillemets à cela, mais on va dire qu'ils n'ont pas une volonté de nuire, mais qui font qu'au final, ben, euh, euh, on fait de la reproduction et, euh, et on ne laisse pas sa place à d'autres personnes. Oui, c'est pour ça que Sylvie a, a beaucoup parlé des, des formations, par exemple sur les billets, sur ces sujets-là. Hein. Je, je pense qu'on fait souvent des choses sans, sans en avoir forcément conscience et, et, et par de la formation, nous, nous à titre d'exemple, on a formé tous nos managers sur ces sujets de billets. Euh, je pense que ça aide à, à prendre conscience et éviter euh, parfois des, des petites dérives ou des, ou des comportements euh, enfin des, dans, dans le recrutement, je pense que c'est très important. Alors justement, je vois une, une réaction sur, sur LinkedIn, personne qui dit, lors de ma formation en Suisse, sur une promo de 60 personnes à la fin du cursus, euh, il y avait une fille, on, on y viendra après avec Sofita qui nous fera son, son témoignage, euh, avez-vous des process ou des plans visant à attirer les femmes dans le monde de l'informatique Vous êtes au bon endroit, parce que c'est exactement ce dont, dont on est en train de parler, il y a la question déjà de, de tout ce que vous êtes en train de parler en termes de process de recrutement, et puis on va en parler dans quelques instants, donc restez bien avec nous, il y est la question aussi du recrutement, comment faire en sorte d'attirer aussi des profils, euh, parce que ce n'est pas seulement aussi faire évoluer les profils en interne, mais c'est aussi recruter plus de profils euh, féminins. On, on va en parler dans, dans quelques instants. Euh, une autre une remarque autre de Yael euh, Jacquet qui nous dit, euh, j'ai l'impression que malgré tous les efforts consentis, les chiffres parité homme-femme n'évoluent pas, ne serait-ce pas un sujet sociétal et pas seulement celui de l'entreprise. Euh, Sylvie, là-dessus, sur ce point, et notamment, je me permets de raccrocher sur peut-être vous, votre expérience euh, au sein de, de Société Générale. Euh, est-ce que pour vous, c'est un sujet sociétal et pas celui de l'entreprise Et puis, est-ce que vous, vous considérez dans votre progression managériale avoir été peut-être chanceuse ou avoir mis peut-être tous les mécanismes qui allaient bien, de réseautage, de boîte à outils, pour faire en sorte de progresser Les deux, en fait. C'est clairement une problématique sociétale. et euh, Je pense que Sofita elle peut vraiment nous en parler par rapport à, à ce qu'elle mène dans, dans les écoles. Euh... Et, euh, et c'est évident qu'il y a une dimension sociétale, on en reparlera après. Après, il faut effectivement… Euh, enfin, le, la, la, ma, ma, moi, personnellement, pourquoi j'ai commencé euh, là ben, Parce que j'ai fait une école d'ingénieur et que j'ai choisi de faire de l'informatique en école d'ingénieur. Euh, pourquoi ben, Parce que euh, effectivement, euh, à la maison, euh, ça a toujours été naturel, ce genre d'orientation. Et c'est, on revient sur le sujet sociétal. Donc, clairement, pour moi, la, la dimension sociétale, elle est absolument clé. Maintenant, pour en revenir à, à, à concrètement, est-ce que j'ai été chanceuse Oui, j'ai indiscutablement été chanceuse parce que, pour le coup, euh, je n'ai jamais, enfin, je suis rentrée à la générale jeune débutante ingénieure et je n'ai jamais eu la moindre impression, euh, le moindre, la moindre situation compliquée à gérer. Euh, mes congés maternité, ça s'est très bien passé. Enfin, voilà. Et c'est sûr qu'il y a des endroits où il y a des managers. Hommes, hein, parce que là, pour le coup, les managers, c'était tous des hommes qui n'avaient pas, pas du tout ce type de réaction. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le cas. Donc, oui, j'ai été chanceuse indiscutablement. Euh, après, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais en tant que manager pour essayer de faciliter ça euh, ben, Alors, déjà, comme le, disait, comme le disait Alain, les faire process, c'est absolument évident. Et se contraindre à avoir une candidate en plus d'un candidat, c'est parfois un peu compliqué, mais c'est, je la, pense, la bonne approche. Beaucoup plus euh, opérationnellement, il euh, y, y a deux trucs très basiques. Euh, quand je prends un nouveau poste, je, je, je explique un tout petit peu euh, mon, mon contexte personnel. Et donc, je dis par exemple que moi, venir le matin tôt, c'est juste pas possible et que je n'organiserai pas de réunion après 18h, sauf si la personne me dit qu'elle souhaite effectivement, pour des raisons diverses et variées, faire cette réunion après 18h. Ça, ça permet de relaxer tout le monde. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas que les femmes, du coup, ça… Ça, ça relaxe tout le monde, les hommes et les femmes. Et puis, un, un autre exemple, euh, c'est euh, là, pour le coup, euh, spécifiquement envers les femmes, euh, je, je prends toujours du temps pour écouter euh, des jeunes collaboratrices ou des collaboratrices, parce que ce sujet de biais, il est très important chez les femmes, le complexe d'imposture, etc. Et donc, il faut les écouter, il faut leur donner confi confiance. Et un mot gentil, euh, quand une femme annonce qu'elle est enceinte, une collaboratrice annonce qu'elle est enceinte, euh, C'est naturel, mais en plus ça a un effet positif hyper important. Donc Alors justement, c est c est, des Sylvie, j'ai une question là-dessus. J'ai une question là-dessus. Alors, je, je rassure Franck. Hein, Sofita va, va parler dans quelques instants, je vous rassure. Tout va bien. Euh, parce elle, va, elle va nous parler de son expérience, justement, comme ambassadrice et notamment par, par rapport au recrutement. Mais avant cela, si vous me permettez, d'abord, merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. On est beaucoup aujourd'hui. Merci de toutes vos réactions, de vos avis. On ne pourra pas tout prendre, mais on va faire vraiment en sorte de, de tout traiter dans tout ce que vous nous dites. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, je vois une question, notamment, qui est tout à fait en lien avec ce, que, ce qui vient d'être dit, Sylvie. Euh, C'est Claire qui nous, qui nous le dit. Euh, euh, harcèlement sexuel, interruption de la parole plus fréquente en réunion, sentiment d'illégitimité, discrimination liée à la maternité ou à la, ou à la possibilité de maternité, nous sommes même obligés aujourd'hui de secouer le cocotier pour espérer en récolter les, des fruits. Et je vais enchaîner sur une question de Saltana qui nous dit, question procès de recrutement, quand un homme dit qu'il connaît un outil ou un langage de programmation, on lui fait tout de suite confiance, on croit sur parole. À l'inverse des femmes, on lui pose des tas de questions et elle doit prouver qu'elle maîtrise à 100% l'outil de langage. Pourquoi tant de doutes sur les compétences techniques des femmes Alain, Sofita, Sylvie, qui a envie de répondre à, à cela non mais, enfin, Sofita, peut-être tu veux... Euh, dire je ne suis pas tout à fait d'accord euh, sur le process de recrutement, que les questions elles sont... Elles sont posées en fonction de, de la personne. Euh, mm -hmm. C'est vraiment… On pose les mêmes questions, que ce soit un homme ou, un, ou, ou, ou une femme. Enfin, moi, je n'ai pas eu ce cas-là. Je n'ai pas eu ce, ce doute-là dans, dans mon cas-là. Euh, C'est vraiment des questions techniques qui sont posées parce qu'on on, on postule pour ce poste-là. Il n'y a pas de, y a pas de, de convergence ou de, fin de… Oui, ou de doute sur les doute sur les, sur, les, sur, euh, sur les compétences. Sur personne en fonction de, de la personne, non pour autant, Sylvie, euh, vous pointiez un truc tout à l'heure. Vous disiez, dans, dans ce que vous me disiez, vous disiez que des fois les femmes avaient besoin de plus prouver, peut-être aussi par un déficit de confiance euh, personnelle. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui change ou comment arriver à, à se battre contre ça euh, c est, c est, je, je, sais, les, je ne sais pas si ça change déjà. Premier point. Euh, mm -hmm. Est-ce est que comment lutter contre ça quand on, quand on a la chance de pouvoir bénéficier des formations sur les biais, etc. On s'en rend compte et donc du coup derrière on le gère. Quand on n'a pas la chance de bénéficier de ces formations, euh, je ne sais, sais pas comment on fait changer ça, mais c'est un fait. Euh, la, euh, la femme a, a souvent besoin de, de, de plus prouver euh, que elle sait. Maintenant, euh, Sultana, si effectivement vous avez vécu ce genre de, de situation, je pense qu'il ne faut pas les bosser là. Hein. Je ne sais pas <rire> où c'est, mais. Oui, moi, je, je, je suis assez d'accord avec Sylvie. Je, je, je pense que tous les commentaires que vous faites sur, euh, sur des situations que vous avez pu vivre, qui sont, qui sont de mon point de vue, pas acceptables, euh, on n'est pas là pour, euh, pour cacher les, les, la réalité et, et ce qui se passe. Maintenant, euh, ce que, nous, on est, si on est autour de cette table, c'est qu'on essaye d'adresser le sujet, on essaye de l'adresser sérieusement. Euh, quand il y a des comportements inappropriés, on les traite. Euh, on est, par exemple, j'ai entendu une, un point sur la... Euh, souvent les hommes coupaient la parole aux femmes et tout ça, ben, mmh. on est très vigilant là-dessus, on essaye de, de laisser tout le monde s'exprimer. Euh, et, et puis, euh, je dirais, euh, c'est pareil sur le point de... Aujourd'hui, il n'y a, a pas de femmes dans l'IT. Euh, enfin, moi, je, je le dis, euh, je gère aujourd'hui une DSI... Euh, où Sylvie, notamment, euh, contribue, on a 40% de femmes. Donc, euh, donc c'est pas une fatalité. Je pense que par l'action, euh, voilà, on, on fait changer les choses. Et je dis pas que qu'il que, qu n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes à régler, mais on, on, on s'y attaque. Et on s'y attaque en essayant d'avoir des, des remèdes simples et de traiter à chaque fois qu'on a des situations aberrantes de les traiter. Et, et, et euh, donc, voilà, c'est un, nos, nos hein. un peu nos enjeux. C'est un peu nos enjeux. Alors justement c'est la question du, du recrutement et, et en, dans ce sens là une des actions que le groupe Société Générale met en œuvre, c'est tout ce qui est recrutement auprès des écoles et ambassadeurs notamment euh, des, des fonctions tech euh, auprès de, de certaines écoles pour expliquer justement et notamment convaincre euh, des jeunes filles qu'elles ont toute leur place au sein de l'IT c'est notamment le rôle de Sofita euh, Sofita vous êtes une des jeunes recru, du, recrues du groupe et euh, oui. vous êtes aussi ambassadrice aussi de, au sein de certaines écoles peut-être Sylvie aussi, aussi nous partagera après son, son point de vue là dessus mais justement vous en tant que on va dire, jeune recruté. Euh, Qu'est-ce que vous identifiez aujourd'hui comme, comme frein à la, à la mixité justement dans le recrutement de la euh, femme bah, C'est ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y a beaucoup de stéréotypes et l'image de la femme, elle est vue euh, autrement. Donc, mmh. euh, il y a beaucoup de métiers qui sont plus destinés enfin, qui sont plus destinés aux hommes qu'aux femmes et euh, dans l'IT si on prend si on fait un petit sondage aujourd'hui dans les écoles euh, dans, dans des élèves, à des élèves de primaire ou de collège qu'on leur demande euh, qu'est-ce que l'informatique euh, la plupart nous répondront euh, l'informatique c'est des ordinateurs et des jeux donc pour eux mmh. c'est uniquement les jeux et ils, pour eux les jeux c'est un domaine geek bah, du coup, et le geek, euh, pour eux, c'est un univers euh, pour les hommes. Oh. Euh, bon, euh, Sophita, vous, vous êtes venue comment, justement, à la tech euh, Pourtant, bah, moi, j'aime les jeux. Voilà. <rire> et du coup, c'est comme ça que, que, que je suis rentrée dans l'IT. Mais, euh, mais du coup, c'est ça qu'il faut essayer de casser, de, de sensibiliser les jeunes euh, des, dès qu'ils rentrent en primaire et au collège, de leur, de leur montrer que les femmes dans l'IT, ça existe. Et mmh. peut-être qu'après ça, bah, du coup, il y a des associations qui sont mises en place, mmh. comme euh, Girls in AI ou Prologin. D'ailleurs, hier aussi, il y avait euh, une intervention euh, avec Prologin dans des écoles, dans des lycées, euh, pour montrer que les femmes dans l'IT ça existe. Donc, il euh, y a des associations qui se mettent en place, mais peut-être que ces associations permettraient de voir euh, de plus en plus de femmes dans les bancs à l'université ou euh, à l'école. Parce que moi, ah. par exemple, j'étais la seule fille euh, à l'université, enfin... Peut-être que ça changera au, au cours des années. Justement, c'était un témoignage qui était donné tout à l'heure, une personne qui disait qu'elle faisait une formation en Suisse et que justement elle, elle avait une personne ouais. sur une, une femme, pardon, sur sur bah, l'ensemble de, de, de la de la promotion. Euh, Est-ce que vous euh, vous avez rencontré des, des obstacles en tant que, que femme euh, dans le domaine de l'IT Pas forcément spécifiquement Société Générale, mais en général. Euh, à part le fait que j'étais euh une des rares, une des seules euh, dans dans ma formation informatique, dans dans mon domaine professionnel, j'ai pas eu de de soucis, enfin je j'ai pas eu euh, le sentiment que j'ai été vue autre part euh, autrement parce que je je suis une femme, je je dis pas ça pour dire que le monde est rose, mais moi dans mon cas là, j'ai pas j'ai j'ai pas eu ça. Euh, Sylvie euh, au tout début de cette, euh, de, cette euh, de, de ce moment ensemble cette conversation que nous avons aujourd'hui euh, tous ensemble nous trois et puis tout, toutes les personnes qui nous suivent sur linkedin euh, j'ai cité des engagements euh, des objectifs que se donnait la, la filière informatique de euh, de société générale euh, d'aucun Trouvent que, ou très souvent traduisent objectifs chiffrés par quotas. Euh, je sais que c'est un sujet, euh, et comme on est là pour tout se dire, je sais que c'est un sujet sur lequel, euh, lorsqu'on a un peu travaillé, préparé cette euh, émission, euh, sur le sujet sur lequel vous avez évolué, il me semble, euh, sur cette question justement de, on va dire de présence chiffrée, euh, de, de, de monde, de niveau, de, de, si, si je puis dire, de, de femmes, de représentation de femmes dans certaines fonctions. Tout à fait. J'ai l'habitude de dire que j'étais, quand j'étais jeune, virulement contre, et aujourd'hui, je suis virulement pour. Et euh, effectivement, euh, j'imaginais que euh, le fait d'être performant, le fait d'apporter de, de, de la valeur euh, suffirait pour réussir à euh, montrer que les femmes prendraient toute leur place, etc., euh, ben dans les faits, ça suffit pas, ça suffit pas parce qu'on a évoqué tout un tas de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, mais en tout cas les vraies raisons, euh, les habitudes, la qualité, la quantité du vivier, euh, etc., et donc, si on ne se met pas un peu de quotas, si on ne se contraint pas à se dire qu'il bah, faut augmenter le nombre de femmes, bah, dans les faits, ça ne fait pas progresser le truc. Et le retard est tellement significatif qu'attendre l'évolution naturelle, alors on peut, mais ça va nous amener dans des dates qui sont quand même extrêmement lointaines. Les, les, les chiffres sont, enfin ils sortent régulièrement dans l'ensemble des réseaux, ils sont quand même assez, assez lointains, voire après 2050, etc. Oui, donc euh, c'est à, oui, à la fois être volontaire, à la fois avoir une, une, une attitude volontariste et à la fois mettre en place les, les mécaniques, comme vous le dé décrivez depuis tout à l'heure, qui font en sorte que bah, les choses vont petit à petit essayer de s'améliorer. Exactement. En fait, il ne faut pas se satisfaire de l'intention. C'est mmh. absolument important d'avoir de, de, l'intention. C'est absolument mmh. important de donner du sens autour de ces quotas. Il ne s'agit pas juste de dire euh, « il faut 30 de femmes, ça ne suffit pas ». Euh, mais typiquement, Alain l'évoquait, il y a 40% de, de, de femmes euh, dans la direction informatique dans laquelle nous travaillons tous les deux. Euh, et euh, au niveau du comité de direction, il y a pas mal de femmes aussi. Enfin, la, la, la représentation est tout à fait cohérente. Mais en fait, dans les couches de, de management intermédiaire, là, il n'y a pas assez de femmes. Et donc, il faut travailler sur, ce, sur, cette, sur, sur cette couche intermédiaire parce que sinon, le, le niveau du comité de direction va s'appauvrir avec le temps. Euh, on vieillit tous, euh, on change aussi de fonction et donc du coup, il faut, il faut recréer du vivier. Donc oui, pour moi, c'est très important d'avoir ces quotas, euh, mais, y a, mais les quotas, c'est pour donner, pour donner une impulsion. Je crois qu'Alain l'a évoqué un peu tout à l'heure. L'idée, c'est de, de temps en temps de, de, se donner, euh, de se donner des objectifs et ça secoue le cocotier pour reprendre le point qui était mentionné tout à l'heure. Alors, beaucoup de réactions toujours et de commentaires, Donc, merci beaucoup, continuez à nous faire remonter de ce que vous avez à dire, allez-y, c'est ça qui est génial, euh, je vois une, une, une remarque de André qui nous dit « Le monde de l'entreprise s'inspire beaucoup du monde du sport, par analogie que pensez-vous d'intégrer dans l'évaluation des managers un critère sur ce qui a été mis en place concrètement pour faire progresser les collaborateurs hommes ou femmes avec un suivi pluriannuel, cela permettrait de limiter les biais » et profiterait à l'entreprise en développant, révélant les potentiels sans distinguo de genre. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui est mis en place, euh, Alain, Sylvie bah, Non, mais ce qu'on a dit, ce que disait Sylvie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on se donne des objectifs, euh, bien évidemment, ce pas des objectifs en l'air, donc il faut, euh, il faut définir ces objectifs. On... Alors, Sylvie dit quota, mais quelque part, voilà, on, a, on a une vision de ce qu'on veut faire. Parce que je rappelle de mon propos du départ, hein, c'est lié à... À la performance de l'organisation à, à mieux servir nos métiers donc euh, toujours cette logique là donc euh, on, on met en place ces, ces objectifs et derrière on fait un suivi et, et forcément euh, une part de l'assessment de, des managers qui sont aux commandes dans le recrutement dans la promotion mmh. il est il est il, est, il y a aussi un objectif sur ça c'est logique c'est toute l'organisation qui s'aligne vis-à-vis d'un objectif commun euh, pour faire qu'on soit plus divers et plus de mixité oui je, je crois qu'on est très clair sur nos, nos, nos ambitions et nos objectifs et euh, moi, je dis souvent, euh, aujourd'hui, on a 40%, mais je ne vois pas pourquoi, euh, dans un horizon assez court, on ne devrait pas euh, atteindre la parité. Voilà, c'est un, Justement, un enjeu pour nous. C'est justement une remarque de Marion qui nous dit pourquoi 30% et pourquoi pas 50 ou 60% à l'instar de la représentation des femmes dans la banque. Mais voilà votre réponse, Marion. J'ai aussi deux autres. C'est une, de une question de date, en fait, Damien. C'est une question Là, de 2025. date. Voilà, voilà. c'est 2025. Voilà, 2025, c'est une question de date et, et d'évolution. Euh, je vois aussi euh, deux autres personnes, euh, Bohoran et, et, et Mori, qui nous disent. Euh, « Mixité, oui, mais il faut que dès le départ, les femmes osent s'orienter vers euh, les, ces métiers, euh, ou bien la, représentation, la faible représentation des femmes dans le domaine de l'IT est liée essentiellement au choix de formation. » Alors justement, on va, euh, on, va, on va justement tordre un peu le coup à cette, à cette <rire> phrase, parce que je sais que Sylvie et Alain, il détestent ça. On dit aussi « Ah ben, il n'y a que 20% de femmes en école d'ingénieur, donc c'est logique, à la sortie, on en retrouve à peine 20%. Euh, » Comment aujourd'hui euh, on, on apporte en plus une mécanique, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont peu représentées, mais ça augmente. Euh, comment aussi on fait en sorte d'augmenter les profils, en sortant peut-être des profils uniquement IT, en allant chercher ailleurs, en essayant d'ouvrir C'est quoi les, les bonnes mécaniques que vous mettez en place aujourd'hui euh, pour cela Alain, Sylvie, Moi, un, un premier commentaire, c'est déjà dans une DSI, euh, il y a bien évidemment beaucoup de gens tech, mais il n'y a pas que des gens tech. Donc, euh, donc voilà. Donc déjà, sur les gens tech, euh, euh, certes, euh, certes, il y a dans les écoles d'ingénieurs euh, un taux de femmes qui est, qui, est, qui est plus faible que dans les écoles de commerce. Ceci dit et et Sopita est en un bon exemple, c'est-à-dire que pour autant, on peut trouver des, des femmes de talent qui ont envie de faire de l'IT, de la tech et on en a plein chez nous et on va continuer à en recruter. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui sont dans ce call, qui, qui veulent nous rejoindre euh, à ne pas hésiter de, de soumettre leur candidature parce que donc ça, c'est sur le sujet tech, on, on, on peut continuer à avoir plus de femmes. Dans la technologie et par ailleurs dans une DSI, il y a plein d'autres métiers, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, euh, nous notamment, on sert les, les fonctions de pilotage et, et de contrôle du groupe, donc euh, euh, par exemple Sylvie sert les systèmes RH, euh, on sert les systèmes finances, et, et, et, et dans les, les, les métiers que l'on sert, en fait, il y a plein de femmes qui... Euh, ben, peuvent venir euh, parce qu'elles arrivent avec une connaissance fonctionnelle, elles ont un, une connaissance du métier, elles viennent à l'IT, elles découvrent l'IT, petit à petit, elles s'approprient les sujets et, et, et après, elles font part intégrante de la, de la, de la DSI. Donc, donc le... le L'entrée dans une DSI de, de, comme les nôtres, ce n'est pas simplement un parcours tech. Ça peut aussi être des parcours qui viennent de sujets plus fonctionnels, d'écoles de commerce et qui, petit à petit, ont un appétit pour l'IT parce que quand on achète des logiciels, quand on n'a pas forcément besoin d'être que tech et de, de n'aimer que les sujets technologiques. Il y a plein de métiers diversifiés. Donc, et derrière, il y a, des, il y a des, des passerelles. Et après, il y a aussi des gens, on a vu, quelques, on a vu des cas, de gens qu'on accompagne vers des sujets plus technologiques à alors qu'ils sont partis au départ par une, une formation plus, on va dire, commerce et école de commerce. C'est cette le... diversité qui est intéressante, en fait. C'est justement, je sais exactement ce qui est en train d'être dit, je vois euh, Abdelmoula qui dit la reconversion est un bon moyen pour rattraper, ou effectivement ce qu'on appelle le reskilling, donc autrement dit le fait de, de, on va dire, de modifier ses compétences, d'enrichir de, ses compétences pour se réorienter, ça c'est un, un premier point, puis il y en a un deuxième, euh, c'est Omar qui nous le dit, euh, justement, pourquoi vous, cherchez des, pourquoi vous cherchez dans les écoles ingénieurs alors que les écoles de commerce forment des marketeurs digitales qui traitent le BI et euh, l'AI euh, bah ben oui, c'est exactement ce que vient de dire euh, Alain, justement, euh, cette volonté d'ouvrir aujourd'hui les, les profils et d'aller chercher euh, des profils différents, mais qui peuvent tout à fait intégrer une IT, comme typiquement des écoles de commerce qui aujourd'hui proposent des formations euh, technologiques. Euh, c'est euh, tout à fait euh, ce, qui peut, ce qui peut être le cas. Alors, il y a... Euh, donc aujourd'hui, il y a cette volonté-là. Il y a aussi la question de l'international, qui peut être aussi un moyen d'aller chercher des, des nouveaux profils. C'est une question d'ailleurs de Nélima, euh, qui nous disait euh, Nelima Augustin, qui nous disait Bonjour à tous, qu'en est-il des recrutements à l'international dans le secteur de l'IT Quel profil en termes de parcours peut attirer euh, l'ASG alors Nous, c est, c est des, de, de plus en plus, on s'ouvre à des, à des écoles internationales, notamment dans l'IT, donc des, des profils différents, c'est-à-dire d'écoles internationales, des profils universitaires, là aussi pour diversifier un peu nos sources de recrutement et pour créer cette, cette mixité et cette diversité de, de, de parcours hein, qui, qui, qui, est le, qui est le même enjeu. Donc, c'est des ouvertures qu'on a prises. Et, et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans, certaines, dans certains pays, dans certaines écoles internationales, il y a plus de femmes euh, donc c'est aussi pour nous un moyen d'attirer de, des femmes donc c'est quelque chose qu'on regarde on a on a un focus un peu particulier là dessus euh, chez nous euh, euh, en ce moment J'en profite pour dire qu'il y a l'adresse qui déroulait il y a quelques instants sous l'écran, l'adresse du site careers.societegénérale.fr si vous désirez euh, postuler, tout simplement. Euh, vous pouvez le faire là. à cette adresse-là. Vous trouverez toutes les différentes postes. Euh, voilà C'est en train de défiler à, à l'écran. Une remarque justement de Yael qui nous dit « Les garçons ne sont pas meilleurs que les filles à l'école comme en entreprise, mais la société, parents, professeurs, employeurs, valorise souvent la parole et les actes des garçons. Ayons conscience de cela et valorisons les filles dès le plus jeune âge par tous les moyens, alors justement, euh, je vous... on va en parler dans quelques instants avec Sylvie et, et sophita mais juste pour euh, vous donner des éléments justement qui vont dans ce sens, Yael, et qui permettent de donner des éléments chiffrés, euh, une étude récente d'Ipsos et d'Epitech montre que les parents sont la première source de confiance des jeunes dans l'orientation, et que euh, c'est là que le bas blesse, puisque 33% des filles seulement sont encouragées euh, par leurs parents à faire des études, Numérique, du nom de numérique de l'informatique, contre 61% des garçons. Euh, et on note aussi que 76% des lycéens considèrent que la profession d'expert informatique est un métier masculin, ce que disait tout à l'heure Sofita, euh, c'est des métiers de geek. Euh, et que 87% des parents pensent que les femmes diplômées d'école informatique sont désavantagées par rapport aux hommes sur la question des salaires, d'évolution d'embauche donc on voit aussi que les biais commencent très très fort et très très tôt pas seulement dans la tête des jeunes pas seulement chez les professeurs mais aussi typiquement chez les parents et l'environnement euh, qui nécessite justement de changer ça et donc justement sylvie à vous qui êtes ambassadrice vous qui êtes auprès de jeunes qui allez les voir dans les écoles etc qui fait partie de différentes associations euh, comment euh, comment intéresser justement les enfants de, de du plus jeune âge, à partir de 11 ans, 12 ans, jusqu'à 16 ans, 18 ans et après, euh, comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Qu'est-ce que vous, vous poussez pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à tout ça Il y a différents hackathons qui ont été mis en place. Donc, euh, mm -hmm. c'est des différents ateliers qui, qui permettent aux, aux jeunes aujourd'hui, que ce soit des filles ou des garçons, enfin, mais majoritairement des associations qui sont destinées euh, aux filles, mais qui les poussent à, à travers ces ateliers de comprendre ce que c'est l'IT. Et pas et, et de voir que l'IT, ce n'est pas seulement que des jeux et que du code. Il y a plein de métiers derrière, il n'y a pas que la technique, il y a plein d'autres métiers qui, qui gravitent autour de, de, la, de la technologie. Sylvie, euh, quand ben, vous rencontrez ben, je... ces jeunes filles, ça se passe comment ben, je, moi, je rencontre des jeunes filles dans le cadre d'une association qui s'appelle Capital Fille, Mais mmh. malheureusement, entre guillemets, je ne rencontre aucune jeune fille qui va évoluer vers l'IT ou alors dans très, très longtemps. Euh, C'est une association qui accompagne les, des élèves de, de terminale euh, dans des quartiers plutôt défavorisés. Et euh, donc des jeunes filles involontairement, c'est des, des marrainages, on va dire, avec des, des jeunes filles. Et je, je, ça fait des années que je fais ça et je n'ai jamais eu que des, des élèves en, en, en STMG. C'est super la STMG, mais, mais c'est très classé ou, ou préjugé féminin. Quoi Et en STI2D, je n'ai jamais vu de, je n'ai jamais vu de filles. Donc de mon point de vue, il faut vraiment commencer avant le lycée. Euh, parce que c'est quasiment déjà trop tard au lycée. Donc, effectivement, il y a pas mal d'associations qui, euh, qui fonctionnent. Euh, Yael, Jacquet de Hesse, qu'on voit là, est entre autres fondatrice d'une de ces… d'une startup qui essaie d'accompagner les jeunes filles vers le codage et maintenant aussi les, les garçons. Euh, et effectivement, les stages de troisième, pour moi, sont un, un bon levier euh, il y a eu euh, des, des, des, des, pardon, des, euh, On s'est motivé euh, chez, au sein de la société générale, d'abord entre collaborateurs et ensuite euh, le groupe a trouvé la, la, la démarche très pertinente pour que ces stages de troisième montrent la qualité et la largeur des métiers de l'IT à des troisièmes euh, de, des lycées qui sont des collèges qui sont autour des, des bâtiments du siège. Donc on parle de Nanterre, on parle de, des sous-bois, donc on ne parle pas de quartiers extrêmement favorisés et je pense que c'est hyper important. Et après, pour revenir sur le sujet de, des parents, pour moi, effectivement, le, le, le sujet principal aujourd'hui, c'est un sujet de convaincre les parents, les professeurs euh, et de, de casser les biais auprès de ses parents et de ses professeurs. Et mine de rien, faire ce type de, de manifestation, euh, et ben, ça permet aussi au sein, par exemple, de la Société Générale, où cette manifestation a été reprise, euh, ben, il y a sûrement tout un tas de gens qui ont vu la communication, qui sont des hommes et qui se sont dit « Ah, bah ben, oui, tiens, c'est vrai, on peut faire aussi euh, des filles dans l'IT ». Donc, c'est ça, ça, au sens large. Et pour revenir sur le point de tout à l'heure, c'est vraiment sociétal. On est vraiment sur un problème problématique sociétal et donc pas simple à adresser mais chacun d'entre nous doit apporter sa contribution. Oui, puis je, moi, je, enfin, comme ça a été dit, je crois que c'est vraiment, il faut, il faut s'attaquer à tous les sujets, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a assez bien, euh, je, je, je connais le, le, enfin, le, ce que fait Yael, par exemple, c'est euh, aller très tôt à l'école, euh, former sur l'IT, c'est important, c'est une composante, euh, euh, mais d'un autre côté, nous aussi, quand on recrute des femmes dans l'IT, euh, quand, quand elles rentrent euh, euh, quand ces femmes rentrent chez elles le soir euh, et qu'elles parlent à leurs enfants, je pense qu'elles voient l'IT aussi avec un angle différent. Donc, c'est tous ces leviers-là. C'est-à-dire, si on veut vraiment faire que, que les choses changent en profondeur, il faut négliger aucun axe. Donc, nous, on contribue euh, en recrutant des femmes dans l'IT, en leur donnant des parcours. Euh, demain, elles seront des bonnes ambassadrices auprès de leurs enfants. Et, tout, et, et, et par ailleurs, il y a un travail aussi à faire euh, dans les écoles, sur le terrain, euh, à tous les niveaux. Et, et je pense qu'on réussira... Euh, aller vers cette mixité, cette parité, si, si, si chacun s'y attaque euh, et met son énergie. Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de freins, il ne faut, faut pas les nier, mmh. mais si on s'y met tous et qu'on attaque chacun nos sujets, eh ben, derrière, euh, on, on ira vers un monde plus divers et, et ça sera mieux pour tout le monde, on vivra en, en harmonie. Alors justement, on est quasiment arrivé à la fin de cette, de cette conversation ensemble. On va tenir l'horaire, mais il y a beaucoup beaucoup de réactions. Il y en a deux qui vont attirer mon regard. La première, c'est celle de Yannick qui nous dit « L'IT est pluridisciplinaire et ne devrait pas se limiter à des profils techniques ». « L'orientation devrait être une affaire des parents d'abord, ceci est plus culturel avant tout, il faudrait encourager ces jeunes gens autant du genre féminin à continuer dans ce domaine, et cela n'est possible qu'en se donnant des objectifs fixés ou en fixant des objectifs sur un terme donné. » Et puis notre remarque de Stéphane qui nous dit « ce qui changera, c'est ce type de conférences ou des textories euh, que fait aussi Société Générale, donc en communiquant, communiquant, communiquant et en montrant aussi des profils, euh, on va dire des personnes qui peuvent être des, des, des profils remarquables, des modèles à suivre, comme on dit, euh, qui peuvent être intéressants et qui peuvent être inspirants pour euh, des femmes euh, aussi bien... Euh, encore en train de, de faire leurs études que des femmes qui sont déjà en poste et qui ont envie d'évoluer, ou qui ont envie d'être recrutées. Euh... Damien, si je peux me permettre, mais Bien aussi sûr, des est hommes. Le... Mais aussi Pardon des hommes. En fait, les hommes voient aussi ça. Encore hein. une fois, on n'est pas dans l'opposition. Et c'est aussi les papas, et les parrains et les grands-pères, etc., qui vont aussi dire « Mais tiens, pourquoi toi, ma fille, tu n'essayes pas aussi ça ?» Et je pense qu'il ne faut surtout pas négliger l'influence et les hommes, c'est des alliés. Il faut avoir des alliés masculins, sinon on n'y arrive pas. Alors justement, et je me permets de signaler quelque chose, et je n'ai pas fait du tout de statistique, hein, mais ce que j'ai vu aujourd'hui dans les commentaires, j'ai vu que c'est un profil très international qui était présent aujourd'hui dans les commentaires, et beaucoup d'hommes qui ont réagi aussi, euh, et euh, de manière, euh, on va dire, euh, très, très positive, avec beaucoup d'envie. Donc ça fait très plaisir aussi de voir que justement, c'est une affaire de tous, comme on vient de le dire il euh, y, a, y a quelques instants. Euh, voilà, on va arriver à la fin de cette émission, parce qu'on ne peut pas non plus, euh, même si c'est un sujet qui pourrait durer des heures, on, on espère vous avoir donné un peu déjà des éléments concrets de ce qui se fait aujourd'hui au sein de la Société Générale, mais aussi euh, de vous montrer aussi des leviers, et de se rendre compte si ça commence au plus jeune âge, et puis que tout un chacun peut être un acteur, homme comme femme, peut être acteur justement de ce changement euh, par des petites choses, mais qui permettent de faire avancer euh, justement ce sujet de la présence des femmes dans le domaine des technologies, du numérique et particulièrement de l'IT. Si je résume euh, ce que nous sommes dit euh, et que je, je, je vous prends quelques éléments, alors ce que je vois, c'est euh, dans les solutions concrètes, on a, et vous me direz, hein, euh, Sophita, Sylvie, Alain, si vous voulez en rajouter, cherchez donc à recruter en plus large, école de commerce, université, internationale, etc. Montrer que la culture est très favorable à la diversité, former, sensibiliser, euh, faire attention aux biais, euh, favoriser, encourager ce qu'on appelle le reskilling, donc quand on dit l'évolution de compétences, financer des associations qui incitent ou sensibilisent à la diversité de genre. Avoir des personnes comme Sofita, comme Sylvie, qui sont prêtes à jouer, ou comme Alain, bien sûr, qui sont prêtes à jouer le jeu d'ambassadeur euh, auprès de jeunes scolarités. Euh, et puis aussi faire attention à la cooptation, parce que des fois, il peut y avoir des mécanismes quasiment euh, invisibles euh, de, de reproduction sociale. Est-ce que j'ai euh, oublié des choses à, à mentionner non non enfin moi je, moi le le, le point c'est que je enfin que tous les gens qui sont autour de ce call, c'est euh, enfin enfin si vous trouvez euh, ce que ce que ce qu'on a pu échanger ensemble comme euh, l'approche qu'on a intéressante c'est euh, ben, venez nous rejoindre, c'est-à-dire euh, euh, homme ou femme euh, qui, qui est intéressé par cette aventure, euh, euh, venir à nous aider à faire évoluer cette, cette grande cause euh, importante, euh, ben, la meilleure façon c'est de, de postuler et puis euh, si après avoir traversé le processus de recrutement vous nous rejoignez, euh, homme ou femme et que vous êtes motivé par ces sujets-là, ben, ça, ça sera super parce que c'est bien de, bien de, de parler, d'échanger, mais ce qui est quand même important c'est l'action et, et, et, et tous les jours, on, on, avec Sylvie, Sofita et, et, et plein d'autres collaborateurs hommes et femmes du groupe Sauté Général, on s'y attaque avec volonté et détermination. Voilà. Parfait. Bah écoutez, très bien. Je finirai il y a elle qui nous dit les pères des filles sont leurs premiers alliés. Oui, je suis pas pas de, de deux filles. Je, je suis bien placé pour savoir qu'effectivement il faut arriver à pousser là-dedans. Euh, effectivement, les encourager. Euh, bah merci à, à vous qui avez été présents aujourd'hui, qui vous dites que c'était un très bon thème que vous avez apprécié. Merci de votre présence. C'est un plaisir de, de vous avoir aujourd'hui de l'autre côté de l'écran et de pouvoir échanger avec vous. Et puis, aussi, un plaisir de vous avoir, vous aujourd'hui, Sofita, Sylvie, Alain, à mes côtés pour pouvoir dialoguer sur ce, ce sujet-là. Et si ce sujet vous a plu, bah peut-être qu'il y aura d'autres lives autour de, de cela et d'autres thèmes. Merci à vous et une très très belle journée. A très vite. Merci, Merci à beaucoup. tous. Bon, bonne journée à Merci toutes et à bonne tous. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Se mobiliser.